Nous allons regarder Space Naughty coquelicot Challenge 2 Le Retour. Oula, ouais, ovni, ovni. <rire> le voyageur intergalactique. Je viens de trouver des données. Ah, très bien. Moi, j'ai rien trouvé. C'est quoi tes données Je ne sais pas, mais elles ont l'air bien. Quelle idée Tourneau Ok, on va appeler le professeur. Allez recevoir les données, Fundo. Il s'agit d'une simulation militaire interactive. Je <rire> suis mort. Battlefield Ops. Dans cette simulation, il faut abattre le champion, le Coquelicot mortel, <rire> mortel Je vous ai préparé la simulation. Oh, coquicot. daron Faites-moi un rapport. Quoi Moi, j'ai pas envie d'y aller. Hey hop Ah, ah tout quoi Allez, viens, faut buter ce Coquelicot. Bon allez, vous me collez au cul, on va se le faire cette tarlouze Oh! Ok, donc là ils sont à, à ma recherche. On va me traquer. Tu vas t'en tirer, ok? Je te le promets. Ah, hey, hey, y'a putain de cosplay par contre. Hein. Ça fait de l'air soft Dans par ici. Il se chie dessus. <rire> La gueule. <rire> ah oui sur cette meuf j'avais fait, j'étais à un kill de la nuke je crois Ah bah il va peut-être y avoir une... une chute par rapport à ça Oh oh ah Le revoilà, j'ai trouvé une autre simulation et vous y envoie Non, non. <rire> ah bah là, ça te merde l'église Oh bravo A la mémoire de mon père. Le petit like, oh ça a usé en balle, en balle et en masse du green screen là. Hein. Très original, très inventif quand même comme petit concept, hein, il s'est incrusté euh, dans toutes les scènes en fait où, où j'apparais sur Call of. Ils ont pris un peu le tarif hein, on va pas se mentir.